Chers traders et investisseurs Mardi 31 mars, bonjour Alors la vie reprend doucement entre les bombes euh, La situation sanitaire s'arrange à peine Et elle ne s'arrange surtout pas aux états unis Mais pour le moment, ici en Europe Le calme est plutôt revenu sur les marchés Mais croyez-moi, il ne faut en tirer aucune conclusion. C'est juste une forme de routine morbide qui reprend le dessus, en attendant les prochaines très mauvaises nouvelles. Quant au chiffres chinois du PMI manufacturier de cette nuit, il nous fait plutôt penser à une jolie farce, ou plus exactement à la méthode Kui, ce qui revient un peu au même. Nous attendons cet après-midi un chiffre important aux états unis à 16 heures. Nous verrons bien comment est l'ambiance outre-Atlantique. Donc, toujours aucun swing trading, uniquement du day trading. Dans cette ambiance, dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin 3 trades gagnants sur 3 accompagnés de 3 médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes aides, une très bonne journée et à demain.